Et salut à tous, bienvenue sur cette formation, aujourd'hui nous allons utiliser le logiciel ProShow, c'est quoi ProShow, ProShow c'est d'abord un logiciel de montage vidéo comme tout le reste, mais ici il est spécialisé pour faire les diaporamas photo, le slideshow comme on dit en anglais, cette formation vous allez voir il est hyper facile, bon je vais vous faire découvrir juste un aperçu de cette formation avant de lancer le tutoriel, regardez À mon quotidien, tous les jours, ça me permet de gagner énormément de temps. Comme je vous dis, ça me permet de gagner énormément de temps. Avec ces belles transitions, avec ces bons effets, avant, ça me prenait des heures à faire des diaporamas sur premier prof. C'est-à-dire, tu prends une image, tu colles, tu passes, tu poses une transition, tu déposes, pas bah, c'était fatigant. Et tu as tant de travaux que tu as livrer au client. Le client attend son travail. Et qu'est-ce qu'il faut faire Il faut aller rapidement. Il y a des logiciels également qui vous permettent de faciliter la tâche sans toutefois perdre aucun temps. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors, je vous invite massivement à vous abonner de cliquer tout simplement sur la cloche des notifications pour être averti sur mes prochaines publications. Je viens là sur ouvrir, ensuite il vient sur l'assistant et je dis là créer, ok, je continue dans l'assistant, ensuite ici vous avez les presets, c'est-à-dire également que les prédéfinis des effets déjà. C'est que nous allons faire, nous allons créer notre propre preset. Je viens là sur thème, nu thème. Ensuite, je vais le renommer cela diapo ma wedding. Oui, ok, vous voyez que les effets sont sélectionnés. Maintenant, il va falloir qu'on personnalise les effets. On va pas tous sélectionner les effets parce que les effets également qui ne correspondent pas à ce qu'on veut faire. Ok, je vais cliquer également sur aucun. J'appuie sur F4 pour que vous voyez écriture. sur ok voilà vous remarquez également que les effets sont décochés ici vous pouvez également personnaliser ces effets avec une miniature par exemple je vais mettre une image ici pour personnaliser mes propres effets je prends cette image ouvrir. voilà c'est personnalisé je peux par exemple donner une description voilà par exemple ma description bon maintenant nous allons choisir les effets moi par exemple j'aime des effets aussi simples pas assez compliqués, d'accord parce que vous voyez il y a autant d'effets dans ce logiciel mais ce qui nous intéresse ici ce sont des certains effets aussi simples je viens ici je vais là je vais chercher par exemple backdrop ça veut dire quoi ça veut dire que euh, c'est autre photo on a un cadre le film est du cadre ok et le laisse ça veut dire également que c'est la gauche voilà c'est la gauche si je me compare' ben, c'est décrit c'est décrit en anglais ok le laisse ça veut dire euh, de la gauche ok backdrop dat zoom in ok ça ça m'intéresse zoom in 3d zoom in rotate zoom in out ça m'intéresse pas je viens là Rad ça aussi voilà ensuite je vais bon maintenant nous étions dans les styles maintenant nous allons maintenant nous rendre sur les transitions ici nous allons nous rendre sur les différentes transitions voilà vous voyez également que les transitions sont sélectionnées ce que nous allons faire nous allons désélectionner ces transitions afin de choisir ce qui nous intéresse je clique sur Ok, super. Nous allons choisir par exemple cette transition. Cette transition, nous allons choisir euh, voilà, les cœurs Vu également que c'est un truc de mariage, nous allons choisir cette transition aussi simple. Voilà, nous venons comme ça de sélectionner différents types d'effets vous allez remarquer ici là que nous avons choisi 14 de faire et choisi 54 styles de transition maintenant ce que nous reste à faire également c'est de cliquer sur appliquer pour passer à l'autre étape voilà nous allons laisser le logiciel charger vous voyez que le nouveau preset que nous avons conçu est aligné parmi ces différents types faire voilà avec son description je vais cliquer sur continuer Maintenant, nous allons importer nos images. Nous allons aller dans sur Add Content qui veut dire ajouter un élément. Ça peut être photo ou vidéo. Comme vous avez vu marqué là, ajouter photo et vidéo. Voilà, nous allons faire CTRL-A pour tout sélectionner. Et ensuite, nous allons désélectionner dé certaines photos. Par exemple, on a ces photos qui sont deux. Nous allons désélectionner certaines. L'importation des photos vient juste de s'achever. Maintenant, ce que nous allons faire, nous venons ici sur Options. À ce niveau-ci. OK. Ici, vous avez les différents types de sorties de votre image. Vous avez par exemple le 16 neviens qui est le plein écran. Nous avons le 4 tiers pour les écrans 4 degrés. Vous voyez par exemple, l'image est au milieu de l'écran avec le bonheur noir. Bien, c'est que nous allons laisser ça sur le 16 neviens. On met ça en plein écran. OK. Parce que de nos jours, nous travaillons en, 16, en plein écran en 16 9 Voilà. Donc, nous allons laisser ça sur. Les maintenant ici nous sommes en automatique nous sommes en mode automatique ok avec une transition de 2 secondes tout ce que nous allons faire nous allons le paramétrer nous venons ici sur custom je vais le mettre à 85 85 ok ensuite euh, je laisse cliquer là sur continuer plus l'aperçu je vais laisser le logiciel créer du montage automatique je dis bien sûr le logiciel va vous permettre de gagner énormément de temps sur le logiciel j'utilise mon logiciel de face, mon logiciel de tous les jours ça me permet de gagner du temps vous savez, j'ai autant de projets partagez cette vidéo oui, partagez cette vidéo les photos ont fini charger. ce que nous allons faire ici c'est de vérifier également si tout est en ordre ouais. on met plein de ce côté voilà, les photos commencent à jouer vous remarquez également comment les photos sont hyper stylées avec les différents types d'effets. Vous voyez, nous avons les effets de transition, nous avons les... c'est hyper waouh. Bon, si par exemple je vais changer par exemple cette photo-ci, si je veux par exemple changer cette photo il suffit seulement de double-cliquer sur cette photo, double -click. de double-cliquer, ça va s'ouvrir. Ok, bon, j'appuie sur F4. Vous allez, vous allez voir que nous avons les différentes catégories des effets. Si par exemple, je clique sur ceci, ça va changer son style de fer. Je clique là, vous n'avez pas santé, ça change aussi le style de faire Et ici, ça veut tester. Vous pouvez également modifier cette photo et avec le test, je peux mettre par exemple ça. C'est quelque chose que vous allez remarquer lorsque vous changez, prenez la peine de regarder également le style des calques. Ici, ce sont les différents styles des calques. Quand vous voyez par exemple 0 et nombre de chiffres par exemple ok 5 veut dire quoi ça veut dire ça va réclamer cinq calques ça va réclamer cinq types de photos ça va réclamer cinq photos d'accord donc ça va réclamer cinq photos vous voyez actuellement nous sommes sur cette mode qui a juste une seule photo ok vous voyez caption, caption veut dire également les tests par exemple nous avons cette photo avec 4 types de testeurs nous avons 4 types de tests. vous pouvez vous, vous regarder vous-même voilà, regardez Additionnel. 1, 2, 3, 4 nous avons 4 types de tests. je répète, nous avons 4 types de tests. nous avons 1, 2, 3, 4 voilà cette formation est sur les essentiels je répète, c'est sur les essentiels je viens là, sur publier. si vous êtes sur la version anglaise, ça va être du Publish, publish. Ensuite, vous descendez là sur pour ordinateur. Ensuite, vous okay, vous venez là-dessus, fichier sur mesure. Voilà. Je travaille avec un rendu aussi optimal parce que je, lorsque je termine mon travail, mon travail, je l'envoie sur Adobe Premiere Pro. Et sur Premiere Pro, j'ai souvent certains effets de colométrie ou soit je dispose de la musique ou soit encore je mets les habillages comme par exemple les sentir et ainsi de suite les descriptions sur certains points ok je viens ici vous avez les différents types vous avez le format dvd le format hd le format vidéo cd avi pc custom je vais laisser ce format avi et la qualité d'image je vais laisser ça à 1080 vous avez vous allez remarquer de vous même que je suis ici à 60 images par seconde format 60 images par seconde au format impact 2 avec codec d'accord et avec comme aspiration nous avons, nous sommes sur la 16.9 le plein d'écran ok la qualité format d'encoder haute qualité, qualité voilà et nous allons cliquer sur créer ok euh, donc le rendu aussi dépendre de, de, de votre machine et ça va dépendre aussi de la performance de votre machine déjà, de votre ordinateur ça. donc pour moi j'ai une machine assez suffisante pour pouvoir faire des rendus aussi rapides il va perdre du temps ouais, ouais. vous savez que ce domaine de l'audiovisuel c'est investissement. il faut investir dans son matériel de travail c'est pourquoi vous investissez dans votre matériel vous en temps et en argent, parce que le temps, il se démolit. Le temps, c'est de l'argent. On paie pour le temps. Ok, on va, on va vite. On paie pour le temps.